Et bien le bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ici Draken sur Yvasson Studio. On se retrouve ce soir pour du jeu bon en bon société. Euh, je suis accompagné de mes camarades habituels, Bonsoir Jake. Salut. Bonsoir Monsieur Ando. Et hello hello salut. Et bonsoir Monsieur Wedjoss. Bonsoir. Vous allez bien ah, Ça va. va. Attends alors, ce soir, nous allons jouer à Uno. À 4. On va tous rigoler. On va pouvoir faire des alliances. Oui. Et du coup, nous attendons l'hôte de... de la partie. Oui, oui, bonjour. Qui nous bon invite. Choix, ouais, ouais. <rire> Mais il euh, y a des questions existentielles. Quelles sont les règles euh... Plus de accumulation, oui, non, 7-0, oui, non, voler, oui, non, tout ça. Accumulation Volé sûr oui. Accumulation, c'est marrant. Accumulation, oui, d'accord. Voler, oui. j'ai entendu, oui. 7-0, non. Oh non, c'est pas marrant. Non. non. Oh. Forcer le jeu. Oui. Oui, donc comme la dernière fois, pas de bluff. Euh, c'est bien le bluff. C'est bien le bluff, c'est rigolo. Ok, pioche jouable. Oui, pioche jouable, oui, c'est marrant. Oh, mon dieu. <rire> oh. Mais si comme ça tu peux passer de 1 carte à 25 cartes Voilà génial Alors euh, rappel plus 2 accumulation tout ça ça veut dire que euh, quand quelqu'un pose un plus 2 que quelqu'un d'autre ensuite pose un plus 2 le prochain peut se prendre un plus 4 par exemple Le avolé, A quoi. Ouais La volée jouer une carte en dehors de votre tour si la dernière carte est, identi est identique à celle que vous avez donc il y a une carte qui est posée au centre Si on a exactement la même carte, on peut squeezer le tour à quelqu'un d'autre et la jouer. Forcer le jeu, si vous, jouez une... si vous piochez une carte jouable lors de votre tour, elle est automatiquement jouée. Pas de bluff, bon bah, pas de bluff, j'ai pas besoin d'expliquer, hein. pas de bluff, pas de bluff. Demandez à, de... Comment il à Patrick Bruel. Pioche jouable lors de votre tour, vous devez piocher jusqu'à ce qu'on une... enfin, jusqu qu a une carte jouable. Voilà, j'ouvre le salon. Allez-y, monsieur. Comment on fait pour rejoindre un salon ah, J'arrive-tu tu Faut attendre l'invitation. Ah. C'est pas prêt tout ça, c'est pas prêt C'est pas bien Il y avait la de... question des règles. <rire> voilà, ouais. vous êtes invité. J'ai qui de vous a invité à rejoindre. En espérant que ça marche, ça euh, fonctionne. je Il a rejoint. Alors, tu fais Shift plus F2, euh, monsieur Wojos. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Heureusement que c'était ouais. pas F3 parce que F3 marche pas. En dos, il a toujours pas changé de photo. Non. Voilà. Ah bah, il a le droit. Wojos, ah, ouais, il a une photo C'est bien. Euh, Ouais, je sais même pas ce que c'est. On dirait un samouraï, mais je euh, pas C'est un. Oui, c'est un samouraï zombie. Euh... Je sais pas quoi ça correspond. Mais euh... je ne sais pas de quel jeu, je ne sais pas de quand ça date. Euh, à vous de lancer. Les critiques euh... d'art, euh, jeux jeu vidéo sont terminés, c'est bon Ouais, c'est tout bon. Allez, go. Le stream, il est tout bon. Oui. Euh... Ça fait 10 ans que j'ai pas joué, pour information. Alors, allez, alors juste euh, avant, tu sais qu'il faut dire Uno quand t'as une seule carte oui. pardon. Oui voilà. Faut oui. que tu oui. appuies sur le bouton Uno qui apparaîtra. Ouais, d'accord. Ouais, en bas à, en bas à droite est, euh, alors, enfin, au moins que tu joues la manette. Mais ouais, avant de mettre ta dernière carte, enfin ta passer à une carte, appuie sur Uno, sinon nous on peut te contrer. Ok. C'est pour ça. Oh mon dieu, c'est de main que j'ai. Bah ça. Ah ça commence. Ouais ah mais ouais, mais je peux pas jouer Je peux pas jouer autrement eh ben Ah mais voilà, mais... Ah bon, bah ça m'arrange, hein. Voilà, ça m'arrange encore plus, Jake. Parce que oui, c'est ça qui est bien, c'est ah, que, que quand cool. tu passes la carte au-dessus, c'est... ton adversaire suivant pas. qui passe, ouais. okay. oh Non, mais c'est parce qu'il me proposait une carte que je pouvais pas jouer, c'était chaud. Non, mais je t'autorise à rejouer. Ah, c'est gentil. Bah écoute, euh, on continue, hein, à toi. Ah, Allez, ça y est, c'est parti. Ça y est. Viens Draken. Dragon. Ah mais donc du coup tu vois le l'accumulation ouais c'est les deux cartes. carte que je pose. Bienvenue dans la partie. Avec plaisir hein. What. Vite, vite. Ah il ah bon ça va. Il a pioché qu'une carte. Ouais. Mais c'est chelou, que t'oblige pas à piocher. Et allez, bon bah je pense que je vais poser une seule carte tout le long de la partie, hein, c'est gentil. Et sachant que les points, je crois, c'est sur les cartes que tu poses. Ouais. Pas ceux que tu gardes en main. Oui, bon, par contre, Jack, en euh, dos, t'as un change de sens ou pas Non, j'ai rien. Mais il faut changer de sens en dos là Mais oui, mais j'ai rien, mais voilà, tu me mets. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais il faut changer de sens en dos J'ai littéralement attends, attends. Posé une non, seule oui. carte. Oui, ah, c'est bien, Witchos Pas de problème. J'ai littéralement posé une seule carte depuis le début Bon, Ando, est-ce que t'as un changement de sens Non Mais... Il <rire> <rire> a pioché pour avoir un changement de sens, il est gentil Vas-y, rejoue Ando <rire> Allez. Jake a eu peur hein. <rire> Oh, bah ça m'arrange. C'est tant mieux, merci monsieur. Avec plaisir. Si vous pouviez changer de couleur, s'il vous plaît. J'ai dit changer de couleur. Ah bah, vas-y en dos. Mais tu m'en kiki. <rire> Je viens de la piocher, c'est pas ma faute. La la la la la. <rire> voilà. Tu n'as pas trop de chance. Non j'ai 12 cartes et tu vois bien. Ouais bah attends les deux là au-dessus ils ont 2 et 3 et 4 cartes là. Hein Quoi que non, c'est bon. Jack n'est plus une menace, je la répète. Ah, Jack là, Je me plus sens de... un peu moins seul, merci. <rire> elle est nulle cette règle <rire> et... ah, À bord béchon À bord là. Eh <rire> oh, ah, oh Tiens, cadeau Bon allez, je la mérite, je la mérite. Oh. Et allez c'est reparti Wouhou mais ça va jamais, mais la partie elle va durer 50 ans. Mais ah, non, regarde, on l'a fait ça la semaine dernière, ça s'est bien passé. On l'avait mis cette règle la semaine oui, dernière Oui, oui, oui, oui, Alors, bon. Je confirme, en tant que viewer. Un viewer qui suit Tu sais ouvert la bouteille de vin, là. Non, c'était une bouteille de, de bière. Ah <rire> oh, bah, pas, pas, pardon. Même pas, mais mais pas... pas... bière sans alcool, sans alcool. Ah, la fête C'est pas, pas, la... pas la troisième que tu décapsules comme ça Non, c'est la deuxième. Il sans et alcool. C'est vraiment Oui. Et c'est bon Oui. C'est de la tourtelle. Je, je, je, la, tourtelle la marque. Mais Cette, ouais. cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, mais maintenant va trouver deux autres marques de bière sans alcool, vas-y, bon courage. Oh, et pas de chez. Pff, non pas d'âcher, il y a de l'alcool dedans. Euh, euh, il ouais. ouais. y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ah mais c'est... Euh. Hein bon... Ah. Comme ça, t'as le temps de boire ta bière. C'est fait, il est fini! Déjà? Tiens, bah, c'est fini alors. J'ai commencé il y a un quart d'heure. Dix minutes? Mais tu la décapsules à chaque fois que tu la bois? Bah, non! Non, ce que vous avez entendu, c'est quand j'ai posé ma bière. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu veux pas host D'accord. Non, la dernière fois, je voulais pas host parce que je tout seul. Tu veux Là, j'aurais pu host. Ah, d'accord! Ah, d'accord! Profite, Ando, profite, profite. Ah ah! Il a profité. No. Ah. On aurait Moi dû je mettre. On a, non, mais on aurait dû mettre. Encore le à 9. toi! Encore à toi! Oh oh, non. Merci. Allez monsieur. C'est aimable, dis donc. hein. Chin, tant qu'à faire. de l'eau mais tu quand même. Merci. Ceci Moi c'est la gourde. Bien sûr ceci sera coupé au montage. Et la volée Ah la volette. Le, ah, ah, la, ah la volette. Mais du coup, oh, bon, non, non, il faut pour la prochaine partie je pense qu'il faudrait enlever le bluff. Parce que c'est encore plus marrant quand tu mets des plus 4, si sait voir s'il bluffe pas. Oh, bah c'est parfait. Il bon. manque lui aussi là <rire> bon. Allez, repioche encore euh... Eh ben, Oh, mais j'ai rien fait ah, C'est la faute en dos, hein vous pas C'est la faute 2 en dos, déjà, et puis... Ah, non C'est la faute en dos Voilà Enfin, ça ne m'arrange pas. Je, je suis chamboulé, voilà. Ah, pardon. Après, vous savez, vous ne devrez pas mettre vos plus 4 tout de suite, hein. Parce que vous gardez des cartes, mais vous pouvez récupérer ouais, mais quand, tu plus temps. rien à jouer. Ouais, mais vous pouvez bloquer votre adversaire aussi. Apprends leur pas à jouer. Mais hein. ouais, mais ils sont pas stratégiques. Faire des alliances. Oh. Des coups de bol. PT neuf là. Oui. Eh ben non oh, oh il a cassé. Voilà, voilà. Ça m'arrange pas ça. Euh, attention oh. parce qu'en dos, il y, a... y a deux cartes, hein. Je dirais qu'il a du rouge, monsieur Artaud. C'est un mystère. Et, et, et coup... un mystère. Euh... Allez, on va tenter. Hé je pioche. <rire> je, je pense que t'avais du rouge. Je te dis pas. Aïe, Attends. Pour ça, il faut oh. mettre le, il faut, il faut pas mettre le bleu comme ça. On peut, Voilà si, si, mis on, du bleu. On, si on renonce, on peut, on peut voir les cartes de l'autre. On a pas dû mettre du bleu. C'est pas grave. Ah mais je, moi je me suis sacrifié hein, parce que ça. Ah mais voilà, oh. mais voilà. Ah, mais c'est bien, ça fait passer mon tour. Ah bah non. Oh merci, Oui Pas de quoi. Eh du coup, bon, euh, du coup je ne prends rien. C'est parfait. Tu peux quand même trois cartes oh, <rire> <rire> et deux quatre. Et deux 5 Attends parce que, je, que tu vas te taper un plus 4 en dos, tu vas faire ouf T'as la tête de la chance. Tiens, rejoue oh. <rire> <rire> oh. Eh, tiens et eh bah ben, tiens Allez vas-y à toi Avec plaisir Oh mon dieu Oui, oh Oh merci Jake Oh Allez Oh MAIS NON MAIS vois qu ce que TU fais <rire> MAIS NON, MAIS NON oh, oh, oh, oh, oh... Tiens vas-y, rejoue Dracon. <rire> jeu... Je... Je, je n'en suis fortez, allez-y monsieur. NON Quoi <rire> <rire> je pioche <rire> Donc il n'a pas de jaune. Ah ça c'est, je vois pas grand chose Et moi non plus. Ah si, c'est bon. Et allez, Zébardi! Oula, oh j'ai eu peur. Ça a fait pendant un moment. Faut me soulever avec votre jaune là! C'est vrai qu'il reste en jaune. Hein. <rire> ouais, mais moi ça m'arrange pas non plus, les mecs. Ah non, mais non, mais change pas! Mais ouais, mais ça m'arrange pas là, vous mettez que du jaune! mais Vous pouvez jouer à deux, hein. C'est clair, hein. Jouer entre de... <rire> deux, <y> ça ne dira rien. <rire> allez, jaune, allez, merci, Jack, merci. Et <rire> eh bah ben non, vert Ha Ha ha <rire> Dommage, pitch. <rire> Tout ça pour ça, Ando non Ah oui Alors, euh... du rouge, rouge. Ouais, rouge, mais rouge. Mais rouge. Ando n'a pas de jaune, Jake n'a pas de rouge. Pourquoi du vert On sait que t'en en a pas. Mais je suis pas tout seul, hein. Et la la lali. Bon bah voilà. J'avais uno, Tu j'en ai neuf. Ah, je ne peux pas vous rendre votre tour, monsieur. Pas cette fois. Ah oh non, ça va pas, ça. Il m'embête, lui il m'embête Si il change de sens Bah tiens, voilà Ah oh. ouais oh, ça me va parfaitement Ah oh là là Ah oui c'est du vert Rejoue Ah oh, mais... <rire> non mais <rire> hé Ça me va parfaitement Bon. Oh punaise <rire> C'est <bon. rire> oh, no. hey, oh non Allez, bisous Oh la oh. vache Sacrée chance de finir sur un double 1. Hein. Euh... de partie, 21 XP, ok. Oui. Bah non, surtout quittez pas le jeu. Euh, j'ai pas mis de... de limite au fait, c'est un euh, ah score là, c'est un, un autre tour à chaque fois. Ah oh. Ah J'ai oublié. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'ai gagné la première. On jouer, monsieur Ando. A vous de jouer, monsieur Jack. A vous, monsieur. Non, non, je t'en prie. Je. je, je, vous, je vous promets. Allez-y, monsieur. Non, mais non, je ne, ne saurais qu'en faire Bon oh bah là, c'est mort, hein. Voilà Et c'est parti Eh. Eh. Jack attend toi au plus 4, hein Ah c'est pas, ah de... pas plus 4. <coughs> hmm. Intéressant tout ça. Heureusement ça va. Nous, il les... les tri par couleur parce que sinon ça va être mmh. un peu compliqué je pense. Le jeu est... Ah. ah, oh, oh c'est parfait ça. Non, Allez, je vous en prie. Top. vas y monsieur. oh, c'est parfait À, vous, gentil, à moi. vous monsieur. Ah, c'est... c'est... vous Et tout et tout, et à ça change. Et rien, ok, encore, allez. <rire> Non, mais c'est un acharnement. Ne jouerai voilà. pas. Ah, non, c est, c est pas ce tu, as Putain, tu voulais du beurre d'eau. Mais non, mais non, mais non. Ah, j'avais pas le choix avec le joueur. Mais non, faut... ah oui, non, c'est bon, on pas piocher. <rire> non. Non. Donc, pas de verre. À ah, vous, monsieur. Ah oh, non, non. <rire> ah, mais c'est surtout que je pense que Jake a pas du pas verre. Ah hein. oh, non. gentil, ça. <rire> <rire> désolé. Alliance. Ah, désolé, Adios, mais Adios, en vrai, je ah, le suis pas. Alliance, Odysseus, Alliance. <rire> Mais c'est pas possible, c'est genre. Ça Toujours à nous envoyer une plus Tu déclare la guerre, tu fais l'alliance avec les mauvaises personnes. <rire> ah. Mais c'est moi et choses qui font une alliance, pas bah, toi, bah, toi oui, et oui, Ando Fallait pas envahir l'Ukraine, <rire> désolé. Oh, tout soon, tout soon, Jake, tout soon. <rire> non, mais le vert, ça euh, me rend vert. Oh la vache. Allez, Ando Oh, ça va c'est parfait, ça nous va parfaitement. Ah merci. Mmh. Mais... Ah oh, bah c'est parfait, c'est.. Ce... <rire> en deux, il va pas il va avoir pioché, donc c'est bon. D'accord. Ça m'étonnerait pas que Jake il ait du bleu, du jaune et et du vert. surtout Du orange et du violet. D'acharnement là, Monsieur d'eau Le mode Daltonien, Jake sur le jeu, c'est forêt, soleil, pluie et feu. C'est sérieux Ils ont vraiment fait ça Le mode le mode Daltonien, c'est juste les couleurs ne changent pas. C'est juste qu'ils ont mis des logos. Mais c'est trop bien. Genre la forêt c'est le vert. Le feu bah, c'est le rouge, la pluie c'est le bleu, et les jaune c'est le soleil, voilà. C'est comme sur Ticket to Ride, les couleurs, euh, si on n'arrive pas à les voir, aux angles des cartes, il y, y a des symboles. Oui. Ouais, Surtout qu'en plus Ticket to Ride, ça joue vraiment sur la couleur. Mais oui. là ça va, on dit que les cartes elles sont vraiment grandes. Je suis désolé Jake, c'est pas moi qui ai voulu jouer. Ça m'arrange pas, un moi! regarde, hein. je suis en mode spectateur de toute façon. Ah, bah, ça me va parfaitement! Oh, j'ai peur. Tu as raison d'avoir peur! J'ai le <rire> oh oh Désolé, on arrête l'alliance, Wadjoss. on arrête l'alliance! Oh, le petit plus 8, merci! Oh, oh le 18! Un 8! Ah, 8. Oh, mais du coup, la 18 cartes! Ouais, ouais, ah. le petit 18 cartes! Oh, oh non, franchement, c'est pas bon signe pour moi! <rire> Regarde. Et voilà, et voilà, <rire> je, je, je, je m'en doutais Attends, mais attends, est-ce qu'il peut peut-être bluffer là Non, c'est bon. Bah non, je peux pas bluffer. Non, mais euh, je veux dire que tu bluffes et que t'as as vraiment un plus 4 et puis... Euh... C'est le vrai bordel quand on a autant de cartes. <rire> oui <rire> c là, Alors, ce qui est, est plus marrant, c'est quand tu joues à la volée. Alors, euh, si t'as si trois fois la même carte, c'est bon, là, t'as juste à spammer le bouton, ça passe. Trois fois la même carte, c'est pas possible, hein ah, si, si t'as 3-7 rouge ou. Non. T'en as que deux. De chaque. Ouais Ouais, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. T'as un jeu de Uno sous la main. Non, non, j'étais je, je juste en train de piocher. Non, non, non, je n'ai pas de. Je n'ai point, point de Uno. Oh. Allez, vas-y, joue entre vous là. Ah bah pour, vous pour vous une vous fois, vous vous vous fois vous que c'est pas contre vous moi. Voilà. Forge-toi, vas-y, vas-y, en J'ai que ça à jouer, je suis désolé, hein. Tu ah bluffes, c'est ta connardiste, hein. Tu, tu bluffes. Pas du tout. Tu, tu bluffes, Martoni. <rire> Dis qu'il voit pas le rapport. <rire> moi j'avais voté, il bluffe pas. Euh... Tiens. Mais eux oh, Moi aussi je veux jouer euh... Non. Mais t'es la même couleur que moi là. Non t'es pas marrant. Mais... Euh... Non J'ai oublié <rire> <rire> euh, Non, on va changer de couleur. Mais non D'accord, on change de couleur. Mais non D'accord. Euh... On change de couleur On change de sens Oui <rire> <Parfait>. <rire> Il dit oui en plus. Oh, j'ai bien fait de rester en rouge. Eh, hey, on peut pas faire du à la volée! Non, quand non. on ne prend pas ton tour, non. Donc il a un sans-interdit rouge. Hey, eh, il fallait pas le dire! <rire> Personne n'avait remarqué, Jake. Oh, à peine. <rire> J'avais pas remarqué en vrai. Non, il faut pas mettre du jaune! Ça oh, bon un là certain... si c'est Black un... Jack ou pas Black Jack Mais non ah. ah ben... Non ah, Non Oui, Joss. Just... non C'est pas grave, on reste en vert. Bon d'accord, c'est pas grave. Du moment que je pioche pas, moi vous savez. Mais c'est Voilà, y'a a non. Non. non. non. Mais il est pas loin. Mais il va arrêter, oui Il veut faire gagner en dos, hein Dis-donc C'est toujours pas la bonne couleur Ah oh. <rire> oh non, c'est pas gentil Mais que ça, je suis désolé Je vais essayer autre chose, d'accord Il va, il va oui. mettre, voilà, voilà, voilà, oh, voilà. Merde ne Toujours pas Non, c'était la jaune. dernière ouais. dos Allez, le jaune Le jaune Le hasard Oh non oh, putain Oh D'accord mais non! Mais non! Mais je vais m'en prendre plus 4 encore là! Non, ça va. Mais ouais, mais non! Mais si! Mais je non! Mais je suis sérieux! Mais non! <rire> bah si! Change de couleur! Faut changer de couleur! Ah, C'est pas moi qui vais décider. Ah, non, non, un, un plus 4, un plus 4, s'il vous plaît, un plus, 4. Un plus 4. Oui! Mais du vert! Oui! T'inquiète si j'ai retenu. c'est Je suis prêt à prendre le plus 4 MAIS NON bah, bah si, comme ça, ah merde, mais je pense qu'il a touché, mais euh... Allions Pour d'appétit Aaaaaah... Je vous déteste J'ai essayé de faire des choses. Oui, je te remercie beaucoup, Jack. C'est ce qu'on dit, à la quatrième, c'est la bonne <rire> j'avais <rire> pas j'avais pas d'autre. Oh. Ah. Je pensais que tu avais du bleu. Et ah. donc un 8 jaune que tu avais du 3%. Oh. Ou un 2 jaune. Yes. Hmm. Ah mais non, allez, c'est le tour. Oh oui, oh oui. Oh allez, super. En plus en vert. Allez, voilà, super. Je hais ma vie. Allez, ah never. C'était mon premier Runo, j'ai pas pensé à cliquer. Oh mais regarde-le, regardez-les, euh, Jack là, ils ont plus les deux avec leurs euh, trois cartes chacun. Euh. Eh oh, moi j'ai les mains pleines. C'est bien ce que je dis, regarde-les, euh, ah, oui. ils se la pètent. Euh. Oh, no. oh, no. oh no. bah jaune pour la peine. Du jaune, jaune, jaune. Jaune, au secours <rire> Bien vu. Voilà, pioche. Voilà. Nya, nya, nya. Plus de pour toi aussi. Aïe. Voilà. Comment ils se font Bah. Ah, zut. <rire> Cette partie est passionnante. <rire> oh euh, <non. rire> euh... <rire> J'ai peur. Non, je veux pas. Ah, bah, je veux pas du tout. 1, plus 4, Jake. Je garde ah. mes cartes face cachées. Mal. Mais non. Ah yes <rire> j'ai entendu son petit mais non là Pensez à baisser la sensibilité du micro <rire> <rire> Oh non Jake Pas oh ah, très yes. gentil hein. <rire> Fallait me le laisser Bon c'est pas oui, grave il bon. le prend quand même mais il aurait pu prendre plus cher, oui. Oh, euh, quelqu'un peut changer de sens, s'il vous plaît Non. Oh, c'est bien comme ça. Non, non, changer de sens. Tiens, pour la peine. Oh. Changez de sens, s'il vous plaît. Ah, bon signe pour moi ça. Il a un ouais, plus 4. Pas que tu lui accordes Non, c'est juste que j'ai envie de changer de sens. Ouais. Oh Je viens de le piocher, désolé Mouais. Ah bah, si, bah, je viens de le piocher On dit ça, on dit ça, mais en fait, hein. Non mais j'ai cliqué J'ai ah, cliqué ouais, mais... avant la carte Mais j'avais cliqué Faut attendre que ça dise... Oh no Oh bah non Ah bah si <rire> Oh bah non Ah bah tiens <rire> Ça sent mauvais Vas-y Witchos! Vas-y Witchos! Ouais. Alli, yort, ah alli, non oh, Non mais non euh... Je suis pas sûr. <rire> oh, ah ouais, <rire> super <rire> Bon ça m'aide pas ça Draken. Mais ouais mais bon. Euh... Chacun pour sa peau aussi. Je le, le gardais pour la fin. Oh bah ouais, je suis pas. Mais sinon un... je me serais pioché 50 cartes donc ça aurait été un peu et, compliqué. Et, ça pleut, ça pleut <rire> Il y a tellement de suspense, tellement de, de, de tensions, euh, on devrait résoudre des conflits internationaux avec ça. Hein. Peut-être pas. Ouais. Non peut-être celui... pas. Vous que... Celui qui la prend mauvaise quand même quand il perd en Uno.. Euh... Bah, bon, nuclé... hein. H sur tout le monde pour la peine, ah, je suis mauvais ouais. perdant. Bref, <rire> ouais, on joue au dos, hein. on joue pas à risque. Vous savez, j'ai connu des, des parties de Monopoly qui se sont retrouvées avec la table en tournée. Hein. Oh. oh non, quand même pas. Moi, Allez. Une de bang. Oh. De bang Ouais. C'est quoi ce jeu Un jeu de cowboy. C'est un jeu de ah, rôle ouais. un loup like version cowboy. Faites de la drogue aussi. Non, mais il a gagné! Il... Non, il a pas gagné! Ah, ah. <rire> Attends, je passe en bleu. Je crois qu'il a du bleu en plus. Je suis pas sûr. <est -ce> que... <rire> je te <rire> <m 'en rire> oui, je... je te Oh bah, tu m'as pas laissé gagner tout à l'heure, hein? Écoute. Ouais, mais fallait me dire ta couleur! Mais c'était bleu! Tout le monde le savait, il a choisi du bleu juste avant. Ouais mais bon, ça rien dire, il peut être bluffé Oui bien sûr bleu, bleu. Il est dans le mind game <rire> Ah, ça m'arrange. Oh, désolé Ouais C'est pas grave, on est habitué maintenant, tu sais. J'ai peur qu'elle allait dire désolé Draken Désolé Jake. Je peux pas, je fais d'autres couleurs. Oh là là, quel dommage Pourquoi je le savais Je me suis fait karma à temple. Ouais en plus tu peux pas jouer. Je boude. Il bude. Il bude. Check aussi il peut pas jouer. Oh, Jake, ça me va. Check c'est jouer. de jeu. T'as vu je suis gentil je te fais jouer Tchèque. Oh <rire> <rire> Quelle générosité mon dieu De toute bonté Il a gagné il a gagné, il a, quand a gagné. quand mis la carte couleur, là moi. Draken. Merci. Alliance, euh... alliance, je te l'avais dit, je te l'avais dit <rire> Tout ceci <rire> est beau. calculé, messieurs, dames. Vous c êtes beau, là, chez les professionnels. Alors, attendez, attendez, attendez. Quittez, -les, quittez je vais vous réinviter, on va mettre euh, un objectif. Parce que oh, bon, j'ai eu la médaille de la première victoire. Alors, on refait partie classique. Euh... Comment on quitte Tu fais quitter <rire> J'ai fait quitter. Et il est marqué quitter juste en dessous Partie de le standard. Des points partout, les mêmes règles, blablabla, bla bla. ouvrir. Ouvrir vite. 1, 2, 3. Shift F2, accepter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'accepter. Non, mais j'ai pas dit d'accès. Elle m'a dit de te accepter des trucs d'inconnu. Non, t'aurais <rire> dû mettre le ah pas de Tu T'aurais dû enlever le pas de bluff. Le Le pas de bluff. C'est marrant ça. Euh, ça. Faudrait, ça serait bien qu'ils mettent un... un truc pour éditer les règles sur ce... sur le serveur. Ah ouais Oui, qu'est-ce qu'on en créer un à chaque fois C'est compliqué quoi. Ouais, ouais c'est pas grave aussi. Je suis Par contre, le forcer le jeu, on est d'accord que normalement, si tu peux jouer, tu dois jouer. Oui, c'est ça. Ce qui ne marche pas très bien, parce que tout à l'heure, je pouvais poser mon plus 4, j'ai pioché. Euh, J'aurais pu poser encore mon plus 4 après, j'ai continué à piocher. Donc, on euh... en parle que c'est moi qui ai commencé à, directement à piocher. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est toujours celui de gauche qui démarre, et après c'est le dernier dans le classement qui démarre. Tout à l'heure, t'as pas dit qu'il fallait garder les attaques Les attaques Moi j'ai rien dit moi. Ah non, je parle de Draken. Ah oui, ah oui, oh non. non. Bah, apparemment, tu peux les garder les plus 4. Ceci démarre tout doucement. Le joueur français doit piocher parce que voilà. <rire> Oh bah change de sens, hein, Wedioche Ah bah désolé. Ah bah non, je ne pourrais pas. Euh... Voilà. Alors, si tu veux, j'ai changé de sens. Parce que j'ai pioché. Tu vois, moi je suis gentil avec Jake. Je vais le jouer. Ou pas ma carte <rire> <rire> <rire> C'est quoi <rire> <rire> C'est comme dire à un enfant Tiens, je te donne une glace de lui tendre, et au dernier moment, eh ben non, je la lèche devant toi. C'est génial de faire ça. <rire> ça me fout le cœur Ça me fout le cœur tout ça Je le sens pas ça très arrive. bien là Je le sens pas très bien du tout là oh, Non, t'inquiète. Oui, Josie va kiffer sa a... première soirée ou Oh bah, j'ai eu une victoire, ça me va. Oh ah là là, de soin de soin, je pioche, je pioche. Ça, ça va, tu vas arriver au même niveau que Wajos. Ouais, attention, la 16ème, alors. Bah par contre, 6ème. Jake, il a déjà que deux cartes. Hein. Euh... Non, non, regarde, je ai pas Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> je veux pas dire. Bon, c'est un petit 18, là, ça fait du bien. D'accord. Il doit bien avoir quelque chose, non Il n'y a rien de rien. <rire> je Tiens, rien je suis gentil avec toi, regarde. Non. Eh ben, non. <rire> eh <rire> ben, à toi, Jake. Pauvre Joss! Ah Il quand me... même Ah quand même hein T'as ah, fait de bleu, bleu je... je sais pas. Mais bon, avec des doubles de par-ci par-là, je peux peut-être essayer de jouer. Bleu, euh, Jake, bleu. Ah ben non. Si, mais bleu Non jaune c'est bien aussi. Mais non, fallait pas être bleu Je t'en prie Wedjos, rejoue. Ah merci oh, Non <rire> Bon bah c'est Non c'est des dragons. Ça va, ça va. Mais euh, non Tu voulais que je joue Bah oui mais non en fait. Je l'avis. Alors, alors. Mais non merci. Mais non Attends, j'en fais une. Ah, Pourquoi merci. du rouge merci, <rire> Parce merci. que j'ai changé d'avis aussi. Merci, merci, merci. À toi, Witchos. Ah, merci beaucoup. Voilà, a tous mes doux. À toi, Witchos. Je veux pas dire mais il a liquidé ses 18 cartes assez facilement là. Okay. <rire> hmm mmh. Allez, en bleu. Mmh. À toi, mmh. Non en vert. Ouais. <rire> ah bah tiens. Ça m'arrange, ça m'arrange, ça m'arrange. Et toi Mais ça suffit <rire> Pourquoi moi j'ai aucune volée Voilà Oula, tu le refais jouer Putain, c'est un Bah euh, voilà Donc hein. il n'a pas de V, hein. mm -hmm. Peut-être que maintenant j'en ai. Oh, ah non! Ah bah là oui! <rire> euh... Non! J'avais à la voler, je l'ai raté! Merde! Wow. Que ça va être une victoire rapide? Oh bah non! Ah bah non! <rire> oh, oh bah <rire> non! Oh non! Non, pas rapide! Bah après, c'est Vaut mieux pas que ce soit rapide, comme ça t'as plus de points. C'est vrai Bah oui, parce que c'est les, les points sont faits par rapport aux cartes que tu mets. Les points, euh, en gros, c'est le total des scores des autres qui restent en main. Le, ça fait ton score à toi. pas très tranché. Voilà, donc s'il faut bourriner les plus 4. Ah. J'ai mal mal ah oh bah non je voulais jouer méchant oh j'ai bien choisi j'ai évité hein. Attends, attends, t'as choisi le bleu, mais en fait t'avais pas de bleu. Non. Là, c'est pour m'embêter comme ça, je vais piocher. Cela s'appelle la stratélique. À toi, Jake. Bah, je ça. Mais c'est moi joué. Finesse. Toi, je sais. Ah, c'est gentil, mais je voulais pas ça. Je le sais, je le sais. Pas de bleu, pas de verre. Je euh... le sais, je le sais. Toi non plus, t'avais pas de verre a priori. Non. Aïe. C'est parfait, c'est un mode rejouer. <rire> Pas de jaune non plus non, Il peut pas avoir que du foul rouge Du rouge du coup Du vert Après il est. comme je dis, est il est pour pas que tu obligé pioches, de. Hein. Ouais il peut piocher quand même, mais il est pas obligé de jouer. Ah du coup il se venge, mais c'est pas grave, tiens, c'est encore tout. Ça fait quelques minutes que j'ai pas joué, hein. je dis ça comme ça. Ah, bah du là rouge. tu peux regarde. Hein. J'ai peur qu'elle ait mettre à plus 4 <rire> toi, oh. merci. Ah. Alors, rouge non plus, alors du bleu, oui, par contre. Aye. Ah, je sens le plus 4 ou plus 2 arriver, là. Hein. <rire> Mais quelle, couleurs, choses, que, que, quelle couleur Quelle couleur, Oh, vas-y, je fais y fais-y, 4, De toute façon, je prends 4, là. On va y arriver. Alors... Ah Mais, mais. C'est hyper cruel <rire> Faut pas faire ça parce qu'il va choper des plus 2 ou des plus 4 Oui mais dans ce sens-là, ça me dérange pas Ouais mais non, moi non Parce que Jack, <rire> il peut combo derrière Pour la peine Oh Ah mais c'est pas grave, t'es resté en vert <rire> donc ça me va. <rire> En fait, c'est une ligue contre moi, quoi. On va attaquer les Nordistes. Jack hein, non plus, moi, donc. Euh... Je attaque personne, moi. Je à part Jack, je veux dire. Oh oui. Et mon tour. Bah ton tour, nul que des nids. Bien, voilà. Endosse toi. Oh. Eh ben non Tiens, il a refait le coup de dragon faut, faut bien attendre le dernier moment de la volée et paf T'appuies. C'est une fin de stream Ah non ah NON, bon. non <rire> C'est une fin de stream, monsieur M Oh non Tu verres Sérieusement? Est-ce que je me prends un combo? Oui, oui. Allez, à toi. À toi de jouer! Faut arrêter avec le verre. Hein. Ah, j'ai même pas fait exprès là, j'ai suivi. Désolé, Jack. Non pas mais gentil. sérieux Elle <rire> m'arrange pas non plus. Quand je dis bleu, c'est bleu oh, D'accord. Ah oui, le bleu ça attaque. Hein. Comment ça... ça, ça, ça taille Moi ça me va le bleu. Ça se fonge Non mais Non mais c'est bon Mais eux Des... La sauciboulette La sauciboulette <rire> oh, Tiens, hey, mange-toi ça Les couleurs Et allez, du vert Bah oui La sauciboulette Voilà, et voilà Oh non, c'est nul le bleu quand je dis bleu, c'est bleu. <rire> ah oui non tu le fais jouer bleu là. Mais ouais mais il faut bien qu qu'il joue un moment ou un autre. Ouais, j'avoue. Oh. Ça y est quoi, je suis gentil. Ça fait trois coup. fois qu'il attaque avec le bleu, Jake. <rire> ça se paiera tout ça, ça se paiera. Tiens, pour le coup, pour le coup, voilà, regarde. Voilà. Hop Voilà. Pour le coup.. Avec ça tombe. Pain au chocolat dans le chat. Oh voilà. <rire> Elle dépense des points, écoute. Mais. Vous voyez, vous voyez comment on est traité chez Vasson Studio. On met pain au chocolat et voilà. On nous fait passer notre tour. Il y a le verre pour rendre Non. Bon, c'est pas grave, du jeune c'est bien aussi. T'es compté les points, Dragon, je les as enlevés. Ah, bah, de toute façon, j'en ai, j en ai 000, euh, encore 9200, donc. Euh... C'est tout Bah, euh, quand je stream. <rire> j'en ai 207 000. Mais oui, mais parce que toi, tu triches, tu t'en rajoutes. Non, non, non, non, sur mon compte perso. Sur le compte qui va s'en, il y en a illimité. Mais sur mon compte perso, je suis à 207 000. Ouais, mais sur mon compte que... perso, ouais, c est c est pas sur... très cher. moi, je sais parce que euh, je, je regarde. Quand... Je les ai que quand je regarde le stream. Mais pareil. Voilà. Du coup, toi, tu stream plus que moi. Non, yes. mais je regarde vos streams aussi. Allez. Et allez, oh deux victoires. Euh... Attends, il y a les points. là Faut arriver à 500. Hein. Ouais. Allez. Ça va être très long. Oui. Oui. On va pas faire deux parties. Hein. Je joue raconte, ça c'est sûr. Tiens, vengeance. Ah, ça commence direct. Ah oui, d'accord. Oui, ça... Ah oui, ça commence. Je dis que ça en vert. Allez pose ton plus de Et il attaque encore en bleu <rire> C'est pas marrant, c'est pas marrant Allez <rire> ouais, C'est pas marrant, hein Vengeance Vengeance Alors, Juste quand Wade just a beaucoup de cartes, en général il gagne après, hein Ça joue. Ouais. non t'inquiète pas <rire> Ouais faites-moi que dès le début, après je m'en sors Tiens, on va commencer par ça, Pour ouais, être pire Je savais même pas qu'il avait pas de bleu, Dracon de si, si, parce que tu triches, je suis sûr que tu regardes le, tu regardes le stream. Même pas, j'ai qu'un seul écran. Qui c'est qui regarde le stream que je regarde là Non mais ça veut pas rien dire. Jake, il est dans le chat. Jake, il regarde le stream. Jake, il triche. Jake, il a un retour en effet, mais il ne regarde pas l'écran parce qu'il ne triche pas. Je ne dirais pas que Draken a des cartes rouges vert et jaunes par exemple. Voilà, voilà, voilà. C'est une honte messieurs dames, c'est une, une tourner, honte. Je viens de tourner la tête. Ah parce que t'as même pas mis en pause. Bah non, de quoi en pause que... Le stream bah, est... en plein non, sinon ça fait pas la vue. Bah oui, sinon comment veux-tu que je stream C'est moi qui oste, donc c'est. voilà. Aïe C'est ça que. Ça les, les points de chaîne, les points de chaîne, ils ont beau bon dos les points de chaîne Bah je regarde tous les streams <rire> ouais, ouais ouais ouais ouais ouais Regardez, c'est un grand mot. Je suis tous les streams, c'est vrai que je bois <rire> que du noir et coup. Je suis là, je pose ma vue. Et je suis abonné en plus, attendez, oh. En, fait, en fait, il fait, il fait tourner un bot, il fait tourner Robert. Non, le bot c'est Robert, il, oh. il tombe tout seul. <rire> Robert, il un... est H24 sur la page IvaZone. <rire> Robert, je... Putain, par contre, faudrait je me connecte un jour sur le compte à Robert, pour voir combien de points il a. Le compte euh... de Robert. Le compte de Robert. Ah, parce que t'as ah, fait, fait un compte pour Robert. J'étais obligé, ouais. Attends, il a ah, eu oui. plus de points que moi alors qu'il a gagné très vite. C'est possible très, de très vite. Parce que c'est le nombre de cartes qu'on avait dans nos mains. Pas le nombre, c'est les points qu'il y a dessus. Oui. Mais sinon, mais sinon Robert, oui, oui, c'est euh, Robert, c'est euh, un utilisateur qui pourrait être comme vous et nous, enfin peu importe, mais, euh, mais qui du coup est géré par Wisebot derrière. Un, jo un jour, on dû va créer avoir un des... compte euh, Twitch pour Robert. Ouais. On va avoir des pluies de chocolatines qui vont venir dans le chat, ça va être Robert. <rire> <rire> oh, que c'est mignon! encore pas d'autres cartes hein. toujours pas ça va euh, winjo s'il y a eu tout à l'heure il a gagné en plus jake il est gentil à toi jake punaise <rire> mais je suis déjà dans le mal c'est pas gentil Ah non, ça serait pas le tour. <rire> ça y est, c'est bon, on a, on a traumatisé en nous. Oh. Ah mais c'est bon, là. Donc, je confirme, on peut quand même piocher même si on, on a d'autres cartes. C'est une bonne information, je ne savais pas ça. C'est quoi euh, comme en couleur, tout cas, de En tout cas. Ah bah. Une certaine couleur. C'est quoi comme couleur Du rouge. Ah, crosse. <rire> oh Mais non, sérieusement Ou pas Oh, oh, oh non Je pensais <rire> qu'il y avait du bleu <rire> Je te confais, je sens qu'elle va aller très vite cette partie. Je m'y attendais pas au Non mais je pensais que tu avais passe -tour du tour vert là. Tout... Ah, j'ai demandé du rouge pour qu'il mette du vert mais ça a pas marché. Ah tiens, c'est pas moi qui, qui joue, c'est Jack. Ah bah, tu joueras pas. Euh, voilà. Je t'en prie, jet qui réfléchit, voilà, voilà. Oh si, c'est fort aimable. Oh, c'est bon les deux, là gagner en dos non <rire> donc pas de jaune retenons pas de jaune jack il aime le bleu est ce que as un changement de sens euh, Joss non Oh c'est quoi ces parties rapides là Tu sais qu'il y avait un 1 un, un, un. moi. Ok, c'est. Ouais, c'est bien ça. Parce que dans les points, ça fait plus 1. Bon c'est bon là, je peux jouer. Je <rire> voudrais gagner au moins une fois, s'il vous plaît. Bah ben alors Et j'ai cliqué sur ma carte. Ah oh, bah si. J'ai cliqué, c'est sub nuance, mais ça s'est pas mis. C'est un plus deux que t'as mis, Raquel. Ouais, un plus deux, mais je l'avais à la volée. J'ai voulu mettre le plus deux, mais ça s'est pas mis. Il y a un plus deux qui est parti. Il y en a, a deux. Enfin, il y a, en deux t'en on a donné un, et moi j'en ai donné un à Wajos. Ah, ouais. Samba En pris en dos c'est trop vivable pourquoi faire ici je trouve que comme moi tout à l'heure quoi j'aime bien les cartes ça me dérange voyez comme ça tu as plus de chances de, de piocher un plus 4 pour mettre sur en dos bon les plus de plus 4, j'en ai pas pu pocher les... fois. Faut que je liquide des cartes moi. Mais non, Do <rire> Tu vas te retaper à plus 4. <rire> je crains. Attention. Alors, ça va, ça va. Ok, bah rejoue en jaune alors. <rire> non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais en bleu. Si tu insistes alors. Oui, oui, oui, oui, oui. Non. Nooon. Non. Aussi. Oh, Le retour d'abatton. C'est bon. Oh, oui. Oui. Oh. Allez oh. Oui, oui, oui. <rire> Gagner sur une à la volée. Oui. Mais bah, c'est ce que t'as fait, Jack. Ah bon? Mais bah, c'est ce que t'as fait à ta première partie. À oui, ah, première ça partie, t'as fini à la volée avec un plus un jaune. Enfin, un, un jaune. Ça y est, il se souvient plus, déjà. Ah, je me fais vivre, hein. Euh... Ah, je dois choisir quand je commence Ah oui, ouais, ouais, ouais, oui, oui, c'est ça. Enfin, ah, que en je fait, c'est la de... seule couleur que j'ai pas, quoi. <rire> Mais t'avais un 5. J'avais un 5, fort, fort heureusement, oui. Oups, je vais pas, pas rejouer si vite. Je suis en train de me réinstaller sur la chaise. Oh là là. Comme ça, tu peux trop. te mettre bien au fond de ta chaise. Merci. Là, tu mets tes bras sur tes accoudoirs. Ouais, je peux faire un caleau chat là. <rire> il faut que, euh, je peux à l'intérieur du tapis. Oh bah t'aimes pas le rouge non plus. <rire> Désolé. Rigole <rire> pas trop parce qu'il peut peut-être chercher un plus 4 et là c'est moi qui vais pleurer. Non, ouais, c'est bon, il peut jouer. Oui, bah oui. Ouais, ça va. Oh non, je le sens mal. Ah, le destin, a décidé autrement. Allez! Le retour de bâton. Je veux pas dire, mais j'ai pas encore gagné une seule fois. Hein. J'ai zéro point ça. moi. Hop, tu joueras pas. Toi, monsieur, ah ouais, mais le bleu ça m'arrange toujours pas. Je sais <rire> NON NON Ah bah c'est non, non, Ah mais je dommage. Non. Oh, je la chance dans la pioche depuis tout à l'heure. Mais non, le fait de pas piocher! Il veut avoir plus 4! Bien. Pas bien! <rire> si, oh. si, c'est bien! Ah Mais... voilà. oh non, ça c'est pas bien! <rire> Mais non! Mais non John, tu le fais gagner! Jake! Ah non. Mais il fallait quand même qu'il garde le plus de pas j'ai spamé l'une il va gagner. Oui. Mais voilà Mais Jack oui, J'aurais pu gagner J'avais trois, 3... J'avais 4 cartes dont 2 où elle a volé avec Gacy, son... euh, Gacy, on mettrait des paris mais en ouais, et des... Mais ouais, mais ouais, mais il triche, il regarde mes cartes. Ok. Être le voisin de Draken c'est pas cool, hein. il t'empêche toujours de jouer au début. Ouais, mais je peux pas jouer autrement, donc euh, c'est pas ma faute. <rire> Tiens, bah je te refais jouer. Ouais, ça te dérange pas. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là, comme ça c'est Jack que t'attaques. <rire> Ouais ah, fin, fin, après <rire> Jack et Ando ils peuvent faire des combos hein. Mais non c'était bien dans l'autre sens NON c'était pas cette carte là <rire> Dommage Mais non bon, tant pis ça fonctionne quand même Ah d'accord J'ai eu peur j'ai eu peur Déjà Ouais ça va j'ai pas gagné moi bon, encore <rire> Mais je t'ai tendu la main là, je t'ai mis le tour sans mettre un piège. Oh, de oh, piège. En parlant de piège ah, ah. Allez Draken va gagner oui, moi j'ai rien dit hein mais oui, c'est pas moi qui ai fait. Je suis gentil avec toi. C'était si un changement de couleur, je prends. Ça me bat <rire> très bien. Non, en plus, Dracade, c'est bien, où on va passe ton tour. Ah, tu a en rouge. Du bleu, du bleu, du bleu. Mais non, tu bleu Non, j'ai appuyé Tiens, repioche Dracade. Non. Mais non mais il faut. Enfin c'est pas grave dire que je suis quand même du coup. Oui. Mmh. Bah oui. Je suis bête. <rire> je me vengerai, gadget. Je me vengerai. Je vais pas gagner de la guerre. Ah, ah c'est sérieux Jake, là. Jake la, la... Mais non Jake, la terminade bah, euh... C'est bon, c'est terminé Oh non <rire> Le 9 qui passe, j'avais du rouge gagné. Et, et du coup il a gagné on a fini la partie Ah c'était rapide hein oh Ouais j'ai level up Autant de level wow. <rire> Oui au début oui tu gagnes beaucoup Bon après je sais pas à quoi ça sert les levels Deu Voilà mais tiens bon level Ah tu commences comme ça Bon bah d'accord on est positionné Non quoi. mais ah, désolé ouais. pour toi Jack hein ah, bah écoutez tant pis Ah ça aurait pu être plus marrant Jack T'aurais pu faire un truc ça aurait été marrant Ah non ça serait Ah oui fait. Ah et moi je suis dans la dans la, dans le fun hein. Donc on recommence jusqu'à temps que. Désolé Qui wow. <rire> vient de se bon, prendre 10 cartes d'un coup <rire> Sorry Oh mon dieu, mais c'est horrible tous les passe qui il Alors attendez, va. je réfléchis, hein, bien sûr. Ouais. Alors imagine le jour où t'as tout ça comme carte dans tes mains. Ça va faire mal. Hein. Tu vas avoir toutes les à à voler. <rire> ouais, c'est ça. J'ai appuyé ben J'ai appuyé J'ai appuyé J'ai du bleu en dos, à battant Bof, pas trop, pas trop. Désolé Ouais, c'est vrai. <rire> hey, en dos, ça fait déjà le deuxième plus 4 qu qui se tape, là. <rire> je, je, je pense que je pioche, suis désolé Ouais, ouais, ouais. ouais. S'il y a un changement de sens, là, je, je vais prendre ouais. cher. Ouais, il va se prendre karma, là, ça va faire mal. Ah, en oh, bah tu. Ah non pas top Parce que c'est moi qui vais prendre karma mais vas-y pose-le ton plus 4 ah non, pas. Merci bien mmh. C'est toi qui actualise la page sur Twitch Non mais as <rire> ou pas Ah oh, ça va pas être bon Ah du coup il le refait jouer Il a fallu le genre d'actualiser Non non non je... Ah t'aimes vraiment pas le bleu. Mais hop là Ça j'aime pas non plus. <rire> Il faut que j'essaie de rattraper Jack c'est ça Je lance je de même, monsieur, allez-y. Ouais, je préfère dans ce sens-là, c'est mieux. Mais en fait... Oui, bon en fait... Oui. <rire> Qu'est-ce se contredit en jouant, c'est... Ah bon. Encore à vous, Monsieur Ando. Encore à vous, Monsieur Ujjis. Merci beaucoup. Encore à vous, Monsieur Ando. C'est le jeu, ma 7. Mmh. Par contre, je devrais bien qu'on le bleu. Ah, dans le jeu, c'est bien aussi. Encore à vous, monsieur Jake. Maintenant non. enfin, ah bah bon, en plus tu peux rejouer. Non, non, non, non, non, non, oui. si. non, non, oh, non. <rire> raté. Ah, tous les deux, vous aimez pas, vous aimez pas le vous pas le à qui de choisir hmm. Pas la bonne couleur. Si si si. Oh. Non non non. Ouais, c'est une meilleure couleur. Je suis d'accord. Bon. Mais merci. Au revoir. Bon là... du vert. Vous avez fait un pari ou quoi là, les deux <rire> Je peux avoir au moins un point, s'il vous plaît Non un Point symbolique, quand même, tu seras Fanny. Euh, ouais, non, pas trop envie, non. Ah, tu vois ce que ça fait, hein? Tiens, je vais jouer parce que je t'en Merci bien. Attends, oh bah non, c'est-à-dire je vais taper plus 8, non Plus 4 Non, 4, 4 quand même. Oui, oui. Et à la vraie, ça se pas. Ah C'est que 4, ça va. Ouais, ouais. J'allais dire, si je veux taper un plus 8, là... Je sais euh... même pas pourquoi tu l'as utilisé, Jack, c'était... Oh, enfin... plus 12, en vrai. Ouais, ouais, non, j'ai pas envie de plus 12. Il y a un petit plus 2. Non, il a pas envie non plus. Oh, C'est bon, je suis à 10 cartes, là. Sans sens chance, change de chance. D'accord. Merci. Par contre, on va faire ça. Et tu pioches, pioches, pioches, c'est ta façon d'aimer. C'est une bonne nouvelle pour moi. Gui. Mais tu souviens avec ton verre Ah, apparemment, bleu. Jack aime bien le verre. D'accord, bleu. Bleu D'accord, bleu. Bleu Ah, <rire> <rire> oh, c'est bon, là, hein Et là, je fais gagner Jack avec mon jaune Ah, bien joué, ça. Ouais, C'est vrai que t'aimes pas le vert, toi. Non. Point du tout. Ah, mais j'aime pas le bleu. bien oh, J'ai de couleur, mon ami. Ouais. Comme si je n'avais pas déjà cette carte Hop, on passe en jaune Désolé. Non, c'est pas grave Non non, non c'est que je suis en pleine réflexion Parfait ah. <rire> J'ai bien, bien fait le fait halle pas Oh le 8 ah, J'aurais pu utiliser ma à la volée parce que j'avais un plus de bleu comme Dracon mais je l'ai pas fait Et j'ai bien fait <rire> J'avais bien compris le petit freeze alors qu'il y avait pas eu un truc oui Oui non, non c'est moi qui pouvais mais j'ai dit non C'est pas oh. très intelligent ça! Ah ouais, c'est pas très intelligent! Bah non! non tu pouvais rien faire d'autre! Hein. 300 points, bon bah voilà! Hein. Allez, allez. dans, dans 5 minutes c'est bon, il est fini! Dans 5 minutes tout le monde au lit! Ça ah, oui! Oui, fatigué là! Euh. Ouais, ne me repose. bloque pas! Ah c'est bien! <rire> voilà, on <rire> bloque, bon. Jake! C'est un petit de... de. Non mais j'ai pas de bloc. Ah oui Ah dès que je peux changer de chance dès le début, mais non je le change. Hein. Je l'ai fait, J'en ai pas. Ah, bah c'est quand c'est pour ah. la canne. Ah, pour une fois, moi j'ai rien fait. Hein. Ah oui, tout à fait. Je suis innocent votre honneur. Bon, ça, je suis piocher qu'une seule qu'une seule carte. Ah bah non, c'est bien dans ce sens là Et B, ce sera rapide Désolé Tant que c'est pas dans l'autre sens, moi ça- NON Interdits sont terminés par un plus 4 normalement Non, c'est un une fausse règle Non, c'est une fausse règle ça Sérieux oui. oui. Exactement, ça ne fait pas du tout partie de la règle, ni des officiels, ni des variantes. On peut, on a le droit. C'est juste parce que ton cousin il pleure. Il est que, que mensonge Ah oui, évidemment. Oui, Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'avais également un plus 4, Bon, ça aurait attaqué en deux, donc ça ne t'aurait pas empêché de gagner. Ouais. Change de chance, euh, Wajus. Euh, change de pardon. chance. Veux, change chance. Chance. Ah, je je y y aller, de, de chance. Change de chance. Ça, je Je pas. Arrêtez de vous moquer de toute façon, la route va tourner, hein Ouais, et je descends en bas par en haut Comment faites pas rigoler sur ça. Je descends en bas On peut descendre en bas Allez. On peut pas descendre, euh, en, peut descendre. en haut On monter en haut Et même monter en haut, c'est Enfin, euh, on peut monter en bas et descendre en haut, c'est physiquement possible Monter en bas Oui Vas-y Joss. Je t'avais dit de changer de sens Attends, ah, j'attends juste que ça se passe ça et après il s'explique, Jack. Uh -huh. Du coup, je devrais peux je plus rester 30 minutes sur le changement de couleur. Oh Oh, le sauvetage Eh ben non Oh oui <rire> Ça m'a quand même sauvé, moi Le suspense Qui prend quoi Qui prend quoi <rire> Ok, donc mettons, on a une personne qui est au troisième étage et quelqu'un qui est au premier étage. Oui. Euh, celle qui est au troisième étage, elle descend du coup au deuxième étage. Techniquement, oui. elle est descendue en haut par rapport à celle qui est au premier étage. C'est vrai. J'ai mal, oui. mal à la tête là, <rire> j'ai mal à la tête. Je, ah, je, viens, tête. De, je viens de prise physiquement. Y'a qu'un chose qui est sain d'esprit et euh, vif d'esprit. Oh, ça va oh dis donc <rire> Pas toujours. Hein. Change de sens là, change de sens Je peux pas. Ça je te la laisse rejouer. Non oh, j'ai failli faire une bêtise aussi. Oh. Voilà ah. Sauf que là j'ai pas le choix. Le jeu est regained. Tu vas pouvoir jouer, non Je peux pas avoir, alors que tu veux piocher Est-ce que je vais pouvoir gagner moi aussi, surtout Je pourrais gagner une partie Aïe. Pas bah, Aïe, ah, un, alors on sait tous. faut arrêter avec les couleurs euh, que les gens n'aiment pas. C'est Bah non, il faut arrêter avec les couleurs que les gens n'aiment pas. Ah, il y a eu un frise, quelqu'un aurait pu faire un... Il a la volée. Quelqu'un aurait pu me sauver, il ne l'a pas fait. C'est Exactement. Ah. Je retiens, je retiens. Ah, Anton n'aime décidément pas le vert. Non, le vert c'est... Pourtant c'est ma couleur préférée, mais c'est pas écologique. Voilà, voilà, voilà Pas les verres hein. Ah. Tout ça pour que je puisse jouer, c'est gentil. Ouais, ça va, je suis fatigué, hein. Ah Et en plus, je peux en jouer. Oui. Et encore, toi Oh là là Non, mais je peux plus, là. Ah oh bah non, mais t'es pas sympa, là Moi, je te fais jouer et tout Ah, mais je peux jouer aussi non. <rire> Tu ne joueras point. Ah, tout ça pour ça, hein. bah d'accord. Voilà oh, Je voulais pas jouer car Je voulais pas jouer celle-là. Je faire ça, fallait pas jouer quoi. J'ai fait le clic. L'attaque du misclic. Allez, vas-y, le jeu. Oh mon dieu, ça semble très mauvais. Ah, ça va. Tiens, bah tu joueras plus en. Doublement. Ah, bah ça te passe qu'une fois donc ça va. Non, mais sérieusement. Ah, ça va. Mmh, je suis d'accord, ça va. Wow. Tiens, rejoue. Mais oh non, bah. il va bon gagner. Bon bah, <rire> ok. <rire> Mais <rire> Il va gagner. C'est pas la fin. Est pas la fin. Allez, encore 23 points. <rire> ah, ça commence direct par un changement de sens là. Mais c'est très bien. J'aime bien ça, cela. Ah. Oh. Mmh. Ça me va moins bien. Moi oh, j'aime bien. Ça me dérange pas quand j'aime bien. <rire> Quoique, quoique non j'aime pas trop. Aborte Michel, aborde Michel. Quoi Ah d'accord, bon, c'est en bleu. Mmh. Donc je suis obligé de jouer. Dommage. Ah. C'est quoi ce bruit là <rire> Je sais non, pas. De l'exaspération. Ah. Le stream va couper. Oh putain. Freeze. Alors vous m'entendez ah. toujours Oui. oui. Okay, parce que ah c'est pour ça que ça a freeze. Non, ouais, non. Pour ouais, ça. non non là ça a, bien, ça a bien freeze parce que. Ah Jake est déco Non non je suis là. Ah non, c'est moi d'accord, c'est moi qui ai déco. Ah non c'est là il y a L'IA qui. Euh, ouais c'est Lia a... qui remplace Draken. Ah oui oui parce ah, que quitter, en hein. fait, Non mais non mais parce que moi là c'est en gros Jake qui est remplacé par Lia Neige et, et Ando aussi donc euh si tu es toujours visible. Mais, non, mais on va quitter pour que tu puisses se rejouer, non Euh... Ouais, non, parce que... Là. On est dans un multivers je... du ou hein. non. Non, non, finissez-là, oui. finissez votre partie, de toute façon, euh, sur quoi on commence une partie, euh, euh, c'est mort. <rire> je, suis je suis fatigué. Je suis fatigué. je ah. dormir. Bon. <rire> celle que t'as en cours, toi, Bah là, en fait, moi j'ai rien, c'est juste bloqué sur le tour de Wajos. Ah, c'est Freeze Freeze Ah oui, c'est en gros, j'ai toi, bah regarde le style, tu peux regarder le stream. Je t'autorise à regarder le stream. Oh je... punaise, ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai toi, j'ai rien en fait, j'ai juste Wade ça, ça vient de quoi Bah, je sais pas, j'ai vu mon stream qui a déco. J'ai vu OBS qui a fait rouge, euh... donc euh, peut-être euh... D'accord. mini-perte de paquet, euh... je sais pas, je sais pas. De 2h30, d'habitude ça, ça arrive vers minuit du matin, enfin 1h du matin. Ouais ça arrive vers minuit du matin. Minuit du matin, <rire> oui. Parce ouais, que... techniquement... Alors, qu'est-ce que nous dit l'état euh... internet Ouais. J'ai une micro-coupure. C'est con qu'il n'y ait pas une latence pour te remettre en jeu. Ouais ouais c'est vrai que surtout en plus c'est que je... le pire c'est que tu vois le logo euh, euh, de l'IA qui fait genre euh, la flèche vers le la flèche vers le bas en mode je vais me reconnecter mmh. et puis non je vais rester en bleu au cas où je sais pas ce si qu'il a le bot voilà bon bah du coup, et le pire c'est qu'il met pas de bol viewer donc euh... bah là euh, ton bot qui te remplace Draken est sur du uno si, si le bot gagne à ma place Oh en, là, il y a Ando qui vient de faire Uno. Vous ne me revoyez plus du tout sur Uno. Oh. <rire> si le bot il gagne. Non, non, il pioche, il pioche. Oh, bon, bah, du coup, je peux faire le jeu. Non. Mais <rire> non. Alors, où est le bouton quitter? Pour oh, le bot, il aime pas le rouge. Elle est le jeu. On va piocher le bot, mais nous on a tous deux cartes. Et maintenant j'ai Uno qui frise parce que j'ai dit ferme-toi Uno. C'est quoi ce jeu oh. voilà. <rire> voilà. <rire> Ok, très bien. Oh, le, euh, le bruit dégueulasse. Dans, dans, ah C'est la, la hein. voilà, ah, bien, le jeu a crash. J'ai voulu quitter le jeu, le jeu me dit j'ai crash. Ah ouais, mais c'est <rire> quoi ce jeu pourri Non, en vrai, Uno, je le trouve très très instable. Ouais, ouais, ah, je non, euh... il mange pas mal. Hein, le jeu. Euh, on dirait que c'est... Moi, je pense c'est plutôt Ubisoft qui fait que... Enfin, que ce soit le fait que ce soit sur Ubisoft. Bah, Alors, ce euh... qui est chiant, c'est que... Enfin, en tout cas pour ceux qui ont la version... Hein, le Uno Steam lance euh, Uplay, et sur Uplay, quand tu lances le Uno, il te relance relance Steam. Donc... Ouais, c'est enfin. débile. Alors, euh... Mais je... Mais je... Crash, crash, crash. Euh. Games. Ah oh, oui, putain, c'est vrai, il faut que j'aille sur Steam pour. oh Ohlalalala. Alors. En vrai, Draken, enfin, au pire, clôture le stream. Hein. Oh. Bon, oh, après, vous avez bientôt fini. Oh, pas sûr. Si Wager gagne sa carte, c'est euh, fini. fini. Mm. On va faire de du... l'informatique avec le chat. Ah, je pense pas. Ou nous Ah bah, je passe pas du tout. Alors, que, que nous dit le crash Voilà. Ah, bah non, j'ai pas envie de télécharger une version de plus. plus. Alors. Donc, et donc, le jeu prend déjà 44% de ma mémoire. Hein, c'est pas mal, hein, quand même. Hein, je vois 44% memory in use. Hein, donc, euh, ça va, c'est pas comme s'il se gavait un petit peu hein. juste le ou non hein, pas uplay oh, c'est vraiment le ou le... ah non c'est peut-être le non c'est la consommation globale ouais j'allais dire avec euh, obs etc alors euh... ouais bah il n'y a pas il n'y a pas réussi à accéder à, à une dll windows donc euh... voilà il a planté on a eu marre en deux. Un petit peu, ouais. Il y tellement spam le bouton. Oui. Bah, déjà le jeu en plus, euh, il frise pas mal. Euh... Quand, quand on pioche des cartes, je suis pourtant mmh. fenêtré euh, les graphismes au minimum et j'ai quand même des frises. Ouais. Pourtant, euh, on va prendre un exemple j'arrive à faire tourner Batman Arkham Knight euh, en normal euh, sans problème. Non, ouais, non, mais il n'est pas optique, hein, le truc, de toute façon. Bon, bah, du coup, euh, qui veut acheter une euh, RTX 3090 euh, pour faire tourner Uno Ah, bah, Uno, au jeu de l'année. Hein. <rire> voilà, ça finit. C'est tout bon Bon. Les 500 points. Les 700, 700 points 3 points Et du coup je n'ai pas gagné, euh, c'est... Non. Ouais, non, non le pote il est à la ramasse. Oh, c'est Wajos qui a tout gagné en fait Oui. Non j'en ai gagné. Oui, Wajos il y a déjà deux game deux ou trois games Deux, trois parties. Euh... Deux games entières. Deux games, deux games entières. Euh, voilà. Bon. Bon, Alors, mais je... on peut clôturer. Eh ben, clôturons, clôturons. Euh, le planning, le petit planning. Le planning euh, en journée cette semaine euh, du Pokémon Unite. Vous pouvez jouer avec nous les camarades si jamais vous êtes là le matin. Pokémon Unite, euh, pour faire ce qu'il y a à faire dans la semaine. Et puis de toute façon, ça fait des heures. Euh, Zelda Asporeas World. <rire> euh, thème... Comment non pas thème hospital, tout point hospital parce que la santé et bien sûr l'argent avant tout, évidemment, la santé on s'en les steaks. Oui, te... euh, et Borderlands vendredi soir. Oui, oui Borderlands, euh, on va continuer, refaire le DLC. Arena et, Ouais, enfin, soit on continue le DLC, soit on passe au suivant. Ah ça c'est toi le patron. Hein. Euh, alors, hop, je vais juste montrer comme ça les gens l'auront. Bon, et ben voilà. Attends. 4... Les réseaux sociaux, tout ça, euh, point d'exclamation sociale, euh, vous savez où venir, YouTube, vous allez sur Twitch, Twitch, vous allez sur YouTube, tout le monde, vous allez sur Discord. Bonne soirée, bonne nuit. Euh, voilà, euh, je n'ai pas dit mieux. Euh, hop, euh, que je me dis pas de bêtises voilà, parce que j'avais cassé OBS. Euh, bah du coup n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, des bisous à tous, messieurs, Bonjour bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine bisous et gros bisous à tous.